L'accord de Paris pour le climat est accepté. Le 12 décembre 2015, l'historique accord de Paris rassemblait les nations du monde entier autour d'un deal inédit, celui d'engager chaque pays à une mise en marche éco-responsable. Le but, ne pas franchir cette barre cruciale des 2 degrés Celsius d'augmentation de la température terrestre, car il pourrait avoir des conséquences dramatiques sur les populations et la biodiversité. Mais si depuis 5 ans, chaque pays est reparti avec sa liste de promesses à tenir, aujourd'hui le bilan est mitigé. Objectifs non tenus, politique encore trop laxiste, retrait des États-Unis et surtout des émissions de gaz à effet de serre toujours trop hautes comparées aux projections établies. Ces émissions justement, parlons-en. Au-delà de l'aspect purement écologique, elles sont aussi une véritable menace financière pour les entreprises actuelles. De plus en plus, grands groupes comme PME réalisent le poids des leviers marketing pro-green, mais aussi la nécessité absolue de prendre le train des alternatives non polluantes. Mais alors comment est-ce qu'on mesure l'empreinte carbone d'une entreprise Quelles mesures concrètes doit-on mettre en place au bureau pour voir diminuer notre empreinte Est-ce que le réflexe 100% digital est vraiment le bon Gauthier Fort est chef de projet Finance Climat au sein d'Ecoact, le leader dans l'accompagnement des entreprises dans la réduction de leur impact environnemental. C'est l'invité de notre nouvel épisode de Coffee on the Moon. Avec lui, on défriche le concept de la finance décarbonée. Bienvenue Gauthier, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Une question de but en blanc comme ça pour commencer, c'est quoi la finance décarbonée Alors, euh, la finance décarbonée ou plutôt une finance décarbonée ou euh, la finance durable, ce serait une finance qui apporterait l'ensemble des financements et investissements nécessaires à la transition vers une économie euh, bas carbone et résiliente au changement climatique euh, pourquoi j'utilise le, con le conditionnel parce qu'aujourd'hui euh, on n'est pas la finance n'est pas exactement ou tout à fait au rendez-vous même s'il si, euh, y a des efforts qui, qui sont faits et, qui, et des flux qui, euh, qui augmentent petit à petit euh, d'aucuns diront que c'est donc que la finance carbonée est une, une utopie euh, moi je dirais que c'est plutôt une nécessité et j'ai la conviction que c'est euh, très important que cette finance accompagne justement la transition vers l'économie bas carbone pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris et le, notre objectif de rester en dessous de 2 de, de degrés donc c'est vraiment une la finance décarbonée c'est une notion dont le, le cap et la directive a été donnée avec l'accord de Paris euh, qui stipule bien que les flux euh, financiers doivent être compatibles avec ce modèle de développement bas carbone et qui puisse être également résilient avec le changement climatique et vraiment la finance du coup dans cette transition a un rôle clé à jouer un rôle de, de moteur de, de catalyseur en réorientant les capitaux, les capitaux vers des projets qui qui vont euh, aller en faveur de cette transition. On peut citer par exemple la rénovation des bâtiments, des projets énergétiques en faveur de l'énergie renouvelable ou le transport. Donc, la finance décarbonée, ça va être une finance qui va favoriser la mise en place de ces projets, que ce soit des projets d'ailleurs qui soient mis en place par les entreprises ou des particuliers et qu'il s'agisse de financements publics ou privés. Euh, juste pour donner peut-être un, un, un chiffre et un aperçu de, de ce volume de financement qui serait nécessaire à financer la, la transition, euh, aujourd'hui la Banque mondiale évalue ce, ce besoin à 90 000 milliards de dollars, donc c'est un chiffre énorme, euh, jusqu'en 2030. Euh, où en est-on aujourd'hui Donc, On observe qu'il y a une hausse rapide de ces financements, euh, Aujourd'hui on est autour de 600 milliards de dollars par an a priori euh, en 2018 et euh, il y a beaucoup de, de, de continents qui, euh, qui s'engagent comme l'Europe notamment avec le pacte vert donc peut-être vous avez entendu parler euh, qui a pour objectif de faire de l'Europe le premier continent climatique et qui prévoit de mobiliser 1000 milliards d'euros sur 10 ans. Euh, donc voilà, on parle de, de, de chiffres énormes. Est-ce suffisant euh, On observe toujours une, une hausse des émissions avec une, un certain tassement ces dernières années et 2020 qui pourrait être une année historique liée au Covid. Mais en tout cas, il faut, il faut que ces, ces investissements et ces flux continuent pour vraiment que la finance se décarbone et participe à l'effort de, de transition et au respect des, des objectifs climatiques internationaux. Quels sont les gestes à adopter justement en entreprise pour réduire notre empreinte carbone et puis est-ce que est-ce que c'est à la portée de toutes les entreprises de toutes les tailles d'entreprise est-ce qu'une PME comme un grand groupe peut le faire alors toutes les entreprises peuvent aller dans cette direction, qu'il s'agisse de d'entreprises de taille plus réduite ou de ou de grandes entreprises. Euh, je dirais qu'il y a euh, trois actions quelque part à mettre en place pour aller dans cette direction et, et respecter quelque part les, les engagements de, de l'accord de Paris. La première et le point de départ, c'est vraiment la mesure des émissions et l'estimation de, de l'empreinte carbone. Euh, la seconde, comme tu le disais, c'est vraiment de, de, que ces entreprises puissent réduire les émissions et qu'elles aient un plan d'action et une stratégie de, de réduction qui idéalement devraient être alignées avec les objectifs de degré de, de l'accord de Paris. Et enfin, il faut également que chaque année, ces entreprises compensent leurs émissions résiduelles en soutenant les initiatives qui, qui existent pour séquestrer notamment des, des émissions dans, dans le monde et sur les territoires. Donc la première étape sur la sur la mesure, c'est une démarche qui peut être réalisée par l'organisation elle-même euh, en interne, ou alors elle peut être accompagnée et décider d'être accompagnée par euh, des cabinets experts tels qu'Ecoact qui euh, qui est un des leaders en en, en la matière. Plusieurs méthodologies existent aujourd'hui euh, de la manière qu'il y a des euh, des standards aujourd'hui pour la comptabilité financière internationale. Il y a également des standards pour la comptabilité carbone. Euh, le GHG protocole est un standard euh, international et en France il y a également la méthode bilan carbone qui a été développée par l'ADEME euh, par l'agence de la transition énergétique et qui aujourd'hui est portée par l'association bilan carbone. Donc en deux mots comment ça fonctionne euh, le mode d'estimation c'est assez simple d'un côté il y a les données d'activité alors qu'est-ce qu'on entend par données d'activité ça va être par exemple un nombre de kilomètres parcourus pour, pour des transports de, de personnes, un nombre de kilowattheures consommés pour, pour l'énergie et à ces données d'activité, on va associer un facteur d'émission. Alors, un facteur d'émission, c'est la quantité moyenne de gaz à effet de serre qui est générée par une unité de cette activité, par exemple un euh, kWh. Et donc, ces facteurs d'émission, on va les trouver euh, ils sont publiés par des organismes tels que l'ADEME, que qui, qui, qui recense ces facteurs dans, dans sa base carbone. Et ensuite, il suffit de multiplier la quantité d'activité, donc un nombre de, de kilomètres par un facteur d'émission qui va être un, un, un certain donc montant de gaz à effet de serre par kilomètre et on obtient un volume d'émission pour, pour l'activité considérée. Euh, on distingue également, je vais le préciser, trois périmètres en général. Euh, vous en avez peut-être en, on entend souvent parler de ces, de ces termes, donc je vais les, les définir. Euh, le scope 1 qui recense les émissions directes de l'organisation euh, avec une, com une combustion sur site, par exemple une consommation de gaz. Le scope 2, qui sont les émissions indirectes liées à la consommation d'énergie, par exemple l'électricité, les réseaux de chaleur ou de froid. Et le scope 3, toutes les autres émissions indirectes en amont ou en aval de la chaîne de valeur. En amont, on peut prendre l'exemple d'achat de matières premières et en aval, la fin de vie des produits ou leur, ou leur utilisation. Donc concrètement, comment ça se passerait pour, pour entamer cette démarche et pour mener cette, cette mesure d'empreinte carbone Il y a plusieurs phases. Euh, d'abord une phase un petit peu préparatoire pour définir les objectifs de la démarche euh, définir une gouvernance du projet et, et, et permettre de bien cadrer ce projet une seconde phase qui est très importante qui est de collecter les données notamment les données d'activité que j'ai euh, mentionné tout à l'heure et ensuite une phase d'analyse et de traitement où on va justement mettre en, en relation et, et en correspondance ces données d'activité avec des facteurs d'émission pour avoir euh, un volume d'émission et ensuite donc, une restitution des résultats qui amènera euh, à élaborer un plan d'action pour efficacement réduire les émissions. En fait, c'est très important de savoir où se situent les émissions dans l'entreprise, sur quel périmètre pour pouvoir avoir un plan d'action précis et permettre de, les, euh, de réduire efficacement ces émissions par la suite. Il y a parfois un débat dans l'entreprise qui est réduction VS, compensation des émissions. Est-ce que les deux se valent finalement alors Oui, non, c'est est un débat qui est, qui est très intéressant. Je pense qu'il ne faut pas euh, complètement opposer les deux démarches, euh, puisque les deux sont complémentaires pour atteindre la neutralité carbone, euh, même s'il faut rappeler que l'objectif premier aujourd'hui, au vu des, euh, des, des, des, des émissions qui continuent à croître, c'est la réduction. Ça, il faut le rappeler, c'est vraiment la condition première. Le, la première chose que doit faire une entreprise, c'est d'abord de réduire ses émissions le plus possible, année après année, avec un plan d'action vraiment précis qui est incorporé à sa stratégie et pour lequel il y a des investissements qui vont être faits, que ce soit sur l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables, euh, limiter les déplacements de, de personnes, en favorisant le télétravail. Enfin voilà, il y a vraiment énormément de, de leviers qui peuvent être mis en place, l'éco-conception, le, le tri sélectif des déchets par exemple. Donc sélectionner ces leviers pour arriver vraiment à réduire année après année ces émissions. Le mieux étant d'être vraiment calé avec une trajectoire de réduction des émissions en ligne avec des objectifs de 2 degrés, ce que permettent de faire des initiatives telles que le Science Based Target, euh, qui aujourd'hui propose des méthodologies pour s'assurer justement que la réduction euh, est en ligne avec les objectifs internationaux, de qu'on qu connaît les objectifs climatiques internationaux et rester en dessous de ce seuil de 2 degrés. Maintenant, la compensation, euh, elle est également importante pour compenser les émissions résiduelles. Il y aura toujours des émissions qu'on n'arrivera pas à, à ôter année après année et plutôt que de ne rien faire, euh, le mieux étant de, de compenser par des projets qui, euh, ailleurs dans le monde, vont pouvoir euh, séquestrer et euh, a, améliorer ces, ces puits de carbone qu'on qu a aujourd'hui. Euh, et il y a aussi un aspect important dans, la, dans, dans ces qui peut y avoir également dans la, dans la compensation. C'est aussi souvent des, euh, des, des modes de financement qui vont justement favoriser ces projets euh, à impact, euh, impact climatique fort, également dans des zones qui parfois sont des zones en développement, dans des pays en développement. Et là, il y a un aspect un petit peu de solidarité climatique euh, puisque euh, ce sont des zones sur lesquelles malheureusement aujourd'hui les, les flux financiers dont on parlait tout à l'heure euh, ont peine à arriver. Donc je dirais qu'il ne faut pas opposer les deux mouvements, bien sûr la réduction et la priorité, mais compenser est également un aspect tout à fait important pour atteindre la neutralité carbone et compenser ses émissions résiduelles transition, ou compensation, dans tous les cas euh, on reste autour d'une thématique qui est le danger, un danger qui pour le coup est financier pour les entreprises le réchauffement climatique donc qui n'a pas que des conséquences naturelles euh, sur l'homme et sur la biodiversité c'est aussi euh, un, un danger purement et simplement matériel, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Oui alors en effet, le réchauffement climatique euh, peut impliquer des, des risques climatiques pour les organisations, et ces risques climatiques peuvent, in fine, se traduire en impact financier pour les, pour les organisations. Euh, donc ça, c'est tout le, le travail qui a, qui a été fait récemment, euh, notamment en 2017, par la TCFD, euh, qui est euh, un organisme international et qui a distingué notamment deux types de risques. Euh, le, les premiers types de risques, la première famille qu'on peut appeler les risques climatiques physiques, qui, eux, peuvent être issus soit d'événements extrêmes, donc on peut, par exemple, citer les, les ouragans, les vents extrêmes, les, les tempêtes, euh, voilà, ce genre d'événements euh, extrêmes qui, malheureusement, vont devenir euh, de plus en plus fréquents et, euh, et dont la sévérité va être de plus en plus grave. Et, et il y a également euh, d'autres types euh, de d'évolutions climatiques qui, elles, sont plus diffuses ou chroniques, telles que euh, une hausse croissante des températures ou une élévation progressive du niveau de la mer. Donc, ça, c'est pour les risques climatiques physiques. Et euh, il se trouve que évidemment les modèles d'affaires des entreprises peuvent être impactés et les chaînes d'organisation, euh, les chaînes de valeur de ces entreprises peuvent être impactées par ces événements lorsqu'ils lorsqu surviennent. Euh, ça, c'est la première famille de risques. Deuxième famille de risques, c'est ce qu'on appelle les risques de transition qui, justement, eux, sont liés à la mise en place progressive de ce modèle que, qui, qui doit être euh, qui doit progressivement être mis en place celle de celui de la transition de bas carbone nécessairement mettre en place cette transition va impliquer des mutations très fortes de notre économie avec des impacts pour les organisations puisqu'il va y avoir des changements politiques et réglementaires par exemple qui vont être très forts des mutations technologiques qui apparaissent avec de, de, de gros changements notamment sur les énergies renouvelables, des changements sur les marchés et également des risques de réputation si l'entreprise ne ne fait rien. Euh, donc ça, c'est vraiment deux familles de risques, les risques climatiques physiques et les risques de transition qui peuvent impacter le modèle d'affaires des entreprises et avoir un impact financier euh, assez fort. Je vais prendre un exemple pour illustrer ce risque et pour qu'on se rende compte que ce n'est pas un risque qui est complètement euh, utopique. Euh, c'est l'exemple de Pacific Gas Electric euh, qui est une entreprise américaine d'énergie qui, qui en 2019 a été placée en situation de faillite. Donc eux, en fait, ils sont en charge de distribuer l'énergie euh, sur la côte pacifique et notamment en Californie et avec les événements qu'il y a eu récemment euh, en Californie avec les, les feux de forêt et les sécheresses euh, extrêmes euh, dont on a entendu parler euh, année après année il se trouve que Pacifique Gaz Électrique a été euh, soupçonné d'être à l'origine de ces, de ces incendies du moins partiellement du fait d'un mauvais entretien des lignes euh, dans ces zones à risque euh, des lignes qui sont mal dégagées des lignes qui n'ont pas été enterrées et qui avec la sécheresse peuvent donner lieu à des incendies tout ceci a donné lieu à des pénalités des et des dédommagements, et donc une situation de faillite temporaire en 2019. Donc voilà pour cet exemple et pour montrer que ces risques peuvent vraiment survenir et impacter les modèles des entreprises. Est-ce que pour autant, le tout digital, c'est la bonne solution Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup euh, des outils digitaux, notamment avec euh, le coronavirus qui a vraiment, euh, comment dire, donné euh, pleine lumière à l'utilisation de, de tous ces outils et, euh, et à l'avènement du télétravail et des outils de, de téléconférence. On a pu voir que ça permettait, aux entreprises de continuer d'assurer pour la plupart leurs activités tout en, par exemple, limitant les les déplacements et les transports de personnes, notamment sur des longues distances. Effectivement, ça peut avoir un impact important. Donc, il est clair que si on prend ces aspects-là, le data et le 100% data, enfin, le tout digital, peut vraiment permettre d'éviter certaines émissions, notamment liées au transport et c'est la gestion des données la data c'est aussi un, un enjeu important pour les entreprises, on parlait tout à l'heure de, de mesures d'empreintes de, carbone et de gaz à effet de serre et bien vraiment cette mesure elle passe par des enjeux de données, de collecte de données de collecte d'informations et donc des enjeux sur des grands groupes qui sont des enjeux également big data qui peuvent permettre de mieux comprendre son, son organisation et ensuite d'arriver à, à réduire ses, ses émissions euh, donc clairement euh, D'un côté, on peut dire que euh, le digital et le numérique fait partie des, des solutions possibles pour limiter certaines émissions et en éviter. Mais d'un autre côté, il faut on peut pas nier non plus que le numérique a un impact indéniable et croissant sur le sur le climat. Aujourd'hui, selon, selon certains rapports, le, le numérique représenterait autour de 4% des émissions de gaz à effet de serre dans, dans le monde et avec une croissance qui est très forte, notamment en consommation énergétique, on est autour de de 8 à 9 par an, ce qui fait que euh, les émissions liées au numérique, qui aujourd'hui représentent 4 pourraient doubler et représenter 8 d'ici 2025. Donc, on a vraiment une croissance qui est quasi exponentielle sur, sur ce type d'émissions. Et à titre de comparaison, aujourd'hui, l'aviation, ça représente autour de euh, 3 des émissions dans le monde. Donc on ne parle pas de d'un enjeu qui est qui est anodin et donc il est important aussi de s'emparer de ce sujet du numérique parce que il y a des consommations énergétiques et donc un impact climatique de plus en plus fort. Donc il est important d'aller vers des solutions d'efficacité énergétique notamment sur les serveurs qui consomment énormément d'énergie et aussi de sobriété en s'interrogeant parfois sur la pertinence de nos usages, notamment de la vidéo en ligne, etc., qui ont un impact qui n'est pas du tout neutre euh, sur euh, sur le climat aujourd'hui. Donc, euh, difficile de répondre à la question complètement euh, blanc ou noir. Je dirais qu'il faut savoir un petit peu euh, trier le, le bon grain de livret sur ce, ce problème du digital qui peut être à, à la fois euh, solution et, et problème. Quels sont les usages à adopter au bureau ou chez nous pour être plus responsable dans notre manière d'agir, mais sans tomber dans ce tout digital qui, in fine, devient nocif bah, clairement, en entreprise, il faut utiliser les bons côtés du, du digital. donc C'est ce qu'on disait tout à l'heure, le, le la téléconférence, le, le fait de diminuer les transports et d'avoir des outils qui permettent de communiquer assez, assez facilement. Donc ça, oui, il faut le mettre en place euh, assez rapidement. Ce qu'on peut également mettre en place, c'est des solutions technologiques qui peuvent permettre de, euh, je sais pas, par exemple, de couper les lumières quand, quand quelqu'un sort de la pièce ou des détecteurs euh, de CO2 dans la pièce. Enfin, voilà Ce genre de, de, de systèmes qui permettent, D'apporter des solutions. Et par contre, en effet, il faut arriver à, à, à contrôler euh, les usages du, les mauvais usages du numérique et, et l'empreinte qui est, qui est liée. Donc, ça peut être en. Je ne sais pas en, en, en limitant le nombre de mails ou tout simplement en fait en faisant du tri, que ce soit de manière euh, à titre individuel ou à titre euh, d'entreprise, vraiment faire du tri sur les serveurs, libérer de la place sur tout ce qui n'est pas utilisé, euh, c'est déjà un impact euh, finalement euh, assez fort si tout le monde euh, si tout le monde s'y met, ça va libérer de, de de la place sur les serveurs et, et finalement avoir un impact un impact assez important. Euh, ça fait partie des, des choses qu'on peut mettre en place après il y a aussi des questions sur la, euh, la qualité des vidéos par exemple qu'on regarde, regarder une, une vidéo avec une qualité un petit peu moindre qui peut être suffisante sur, sur un écran de téléphone, eh ben, ça va limiter la consommation de données et donc avoir une pression un petit peu moindre aussi euh, donc, il y a plein de choses qui peuvent être mises en, mises en place. Euh, souvent, ça va être des, euh, des petits gestes, des petites, euh, des, des, des petites actions euh, pour la plupart, euh, parfois à titre individuel, mais qui, euh, euh, lorsqu'on les somme, peuvent permettre d'avoir des, des, des, des impacts assez importants. Est-ce qu'au sein des coact vous observez une prise de conscience de la part des fonds d'investissement ou des banques sur ces problématiques climatiques Et est-ce qu'aujourd'hui, les investissements deviennent eux aussi plus verts euh, alors oui, si on reste sur les, si on se concentre sur la banque traditionnelle, euh, j'ai pas de, de chiffres euh, en tête à donner, mais c'est vrai qu'on on observe, en tout cas nous, euh, en tant que, que consultant, une, une vraie prise de conscience et des changements, du moins en, en France et en Europe, parce que c'est vrai que la France et l'Europe sont un petit peu à la à la pointe de la de de la finance climat et de la et de la finance carbone. Donc on observe vraiment une prise de conscience en France notamment. On a des exigences réglementaires avec euh, euh, l'article 173.6 de la loi de, de, de transition énergétique qui vraiment, quelque part, impose aux investisseurs institutionnels de euh, re reporter sur l'impact climatique de leurs investissements et l'impact euh, même au-delà euh, ESG, donc euh, sur d'autres thématiques euh, d'impact euh, comment dire de, de critères sociaux et de, et de gouvernance. Euh, donc, clairement, on observe vraiment, oui, euh, des, des changements euh, assez forts de la part de ces, de ces institutions qui suivent année après année, d'une part… Euh, um, mm right. -hmm. Euh, l'impact climat de leurs investissements donc ils vont regarder quel est l'impact carbone de leur portefeuille d'investissement ou de financement et suivre cet impact année après année essayer de comprendre comment il évolue donc ça on, nous on accompagne Ecoact ces entreprises dans cette démarche et également suivre euh, les financements qui sont fléchés vers la transition euh, c'est-à-dire les financements qui vont aller financer des projets euh, pour des, euh, des énergies renouvelables pour de l'efficacité énergétique ce genre de choses et là-dessus il euh, y a la taxonomie européenne qui est euh, en quelque sorte euh un dictionnaire commun de ce qui peut être défini comme, vert, comme projet vert en Europe, euh, qui aide les investisseurs et les entreprises à pouvoir flécher ces, ces investissements. Donc oui, on observe vraiment une, une, une tendance qui, euh, qui change et également on observe aussi qu'il euh, serait de plus en plus difficile pour des entreprises qui ne respecteraient pas et qui ne prendraient pas en compte des enjeux climatiques d'obtenir des financements, euh, à contrario. Je pense que c'est vraiment une tendance sur les dernières années euh, qu'on qu est-ce qu'il y a des secteurs économiques qui sont plus sensibles à cette problématique de transition oui, oui, tout à fait. On, on le voit bien. Alors, il y a deux... On peut définir les, les, les financements climat en, en deux catégories, quelque part. D'une part, des... Des, des financements qui vont aider à, à, à ce qu'on appelle l'atténuation donc l'atténuation c'est euh, la réduction des, des émissions euh, et donc là dessus les, trans, les, les secteurs qui vont capter la majorité de ces investissements et de ces financements ça va être les transports bas carbone euh, à 40% environ des, euh, des, des investissements l'énergie renouvelable et l'efficacité énergétique Je dirais que c'est vraiment les trois secteurs qui vont capter ce type de, de financement et d'investissement Ensuite, si on regarde le deuxième volet qui serait le volet de l'adaptation, alors l'adaptation c'est plutôt comment on s'adapte et comment on améliore notre résilience face aux risques climatiques et aux changements climatiques. Et là-dessus, les thématiques qui vont capter davantage d'investissements, ça va être l'eau et la gestion des déchets, l'agriculture qui est également un enjeu important et particulièrement sensible aux risques climatiques, et la gestion des risques, on va dire, un peu plus globale sur ces aspects. Au sein des d'Ecoact, quel est le, le projet dont tu es le plus fier euh, Quelle est l'entreprise qui a eu la plus belle transformation, euh, qui a eu peut-être la plus grosse prise de conscience Eh bien, je, je peux citer… Il euh, y, y aurait beaucoup d'histoires à raconter. Si on reste sur le secteur de la finance, euh, on peut citer par exemple Generali, qu'on a accompagné euh, cette année justement dans le cadre de, de l'article 173 que je mentionnais tout à l'heure, euh, pour analyser l'ensemble de… de de l'impact, enfin la, tout l'impact climat de leur euh, de leur portefeuille d'investissement de, euh, de l'an dernier, donc c'était un un gros travail qui a été réalisé et euh, c'est vraiment intéressant quand on parle avec euh, avec les, les responsables euh, au, au sein de, de de généraliste, enfin de l'assureur, de, de, de voir que euh, ces résultats qu'on a qu'on qu a obtenus l'an dernier trouvent leur chemin dans, dans l'organisation et qu'il y a une prise de conscience qui commence à, à arriver et que notamment quand on fait des rapports sur euh, telle ou telle entreprise qui sont dans le portefeuille d'investissement et donc on, on peut faire des rapports climatiques sur ces entreprises là et qui peuvent derrière servir à ce que je mentionnais tout à l'heure à l'engagement actionnarial et, et à des actions qui peuvent être menées pour essayer d'infléchir la politique qui est menée par ces entreprises donc on voit bien l'impact qu'il y a à partir d'une mission de, de conseil qui part vraiment de, de regarder l'impact et qui va aller, qui va, qui va aller jusqu'à des actions qui peuvent être menées jusqu'aux entreprises et des, des changements de politique et de stratégie qui sont adoptés. De plus en plus, bon nombre d'entreprises décident de prendre au sérieux cette transition énergétique en s'appuyant sur des politiques RSE fortes et engagées. Si EcoAct compte beaucoup d'entreprises qui petit à petit se laissent guider dans un processus de transition, elle compte aussi des grands groupes comme Danone qui ont pris un tournant décisif, celui d'atteindre la neutralité carbone sur sa chaîne de valeur d'ici 2050. Gauthier fort le martel, non, la transition n'est pas un truc de grand groupe, elle est bien à la portée des entreprises de toute taille à condition que les gouvernances soient sensibles et décidées à en faire une priorité. Le 23 septembre dernier, EcoAct a publié son rapport 2020 qui passe au crible la performance en matière de reporting au climat des entreprises du CAC 40. Ce rapport fait partie d'une étude annuelle qui est déclinée en quatre indices boursiers et donne lieu à une publication simultanée en France, au Royaume-Uni, en Espagne et aux états unis Il est à retrouver sur eco-act.com. Cet épisode vous a plu, dites-le nous, d'autres suivront. Pour cela, rendez-vous sur nos pages Facebook, Twitter, LinkedIn et YouTube, sans oublier notre site internet mooncard.co. A bientôt